Voilà, euh, bonjour à tous, bonjour à tous, bonne vidéo à vous. Ouais. Et c'est quoi ces Alors ça, ce sont les boutons pour la radio. Parce qu'en effet, ce qui est génial sur cette moto, c'est qu'il y a aussi la radio. Il y a les deux enceintes que l'on peut voir à gauche et à droite. Donc ici, et là, deux grosses enceintes. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur le bouton « On » ici. Voilà. Seulement, le son est coupé, parce que je l'avais coupé. Donc, je vais aller sur le menu. Que je vous réexpliquerai après, bien entendu. Je vais aller jusqu'à « Audio ». Voilà. Je sélectionne « Audio ». Je sélectionne « Au parleur » et je mets « On ». Je sélectionne audio, je mets sur haut-parleur et avec la molette, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, voilà, je mets sur on. Voilà. Et quand on veut réécouter, et eh ben on réappuie pour la musique. Et alors, euh, le système, en revenant sur le menu, comme je l'ai présenté à l'instant, si je veux couper, euh, si je veux avoir le, la radio dans le casque. Il suffit juste que j'aille dans le menu et euh, que j'aille couper les haut-parleurs. Dans ce cas, il va se mettre directement sur le mode Bluetooth. Voilà, en faisant comme ceci. Hop, Je vais choisir « Off ». Voilà, et là je n'aurai plus le son dans les haut-parleurs, mais dans mon casque par Bluetooth. Alors, nous voici Martin de plus près sur le tableau de bord et euh, toutes les indications. Donc, à gauche, ici, nous avons euh, bien ce qu'on appelle le, les kilomètres heure. Et à droite, les tours, le compte tour et le compte kilomètre heure. Vous voyez qu'ici, ça va jusqu'à 240, mais bien entendu.. Je crois que je n'irai jamais jusque-là. Peut-être pointer une à un certain moment quand je serai plus en confiance 160, 180, mais voilà. Pour l'instant, c'est maximum 120. Alors, au milieu, le tableau de bord est séparé en deux, avec au-dessus, là où vous voyez clignoter deux petits témoins, c'est l'ABS et l'anti-patinage. Ça veut dire que voilà, il il détecte qu'il y a l'ABS à l'avant et l'antipatinage qui se trouve à l'arrière et il y a également un petit témoin qui s'est allumé qui est l'essence ça veut dire qu'il va falloir que j'aille chercher de l'essence parce qu'on arrive au réservoir et juste à côté l'indication euh, pour les phares donc en fait dans cette partie du haut c'est surtout euh, tout ce qui indique euh, s'il y a un problème avec euh, un témoin qui s'allume par contre en dessous nous avons à gauche la jauge ici. Alors, il y a une jauge pour la température d'eau et une jauge pour le réservoir d'essence. Donc, vous voyez là, il est au plus bas. Donc, il va falloir aller chercher d'essence. Et juste à côté, on a un grand N. C'est la position neutre. Donc, c'est la position où il y a c'est le point mort en voiture. Et donc, c'est là où, euh, lorsque je passe les vitesses au pied, cela m'indique que... Euh, euh, la vitesse à laquelle euh, j'actionne, à quelle, euh, voilà, quelle vitesse euh, je mets au pied. Donc il y a 1, 2, 3, ça va jusqu'à 6. Juste au-dessus, il y a trip 2 écrit et 386 km. Donc c'est euh, le, le total des kilomètres déjà euh, parcourus avec la moto. Et pourquoi trip 2 C'est parce qu'il y a un trip 1 et que je peux, vous allez voir euh, par la suite, euh, configurer euh, les différents trajets que j'ai effectués. Euh, voilà, ce sont des petites options. Alors, au milieu, lorsque l'on n'actionne aucun menu, on a euh, la radio et euh, si c'est sur la FM, si on est sur la 2, sur la 3, la 1, sur quelle station radio nous sommes. Petit rappel en dessous des 387 km déjà parcourus. Et à droite, alors à droite, nous avons un, en haut à droite, un indicateur disant si c'est euh, normal. Vous avez écrit là où c'est écrit norme, ça veut dire que c'est position normale. Alors ici, c'est la position de conduite qui est indiquée. Parce qu'il y a trois positions de conduite. La position raining, la position. Euh, route et la position dynamique et donc sur cette moto j'ai choisi la position raining pour commencer parce que c'est la position la plus souple au niveau des gaz et donc c'est une conduite souple la position dynamique euh, c'est une position euh, une configuration où les gaz vont, vont très vite, c'est un peu sport il voilà. y a trois positions comme ça euh, et la position norme, ça, ça, ça correspond plutôt à la position des suspensions, parce qu'il y a aussi trois modes de suspension. On va y revenir euh, un petit peu plus tard. Euh, D'ailleurs, euh, on va y venir maintenant, puisque nous allons actionner le menu et voir ce qui se passe. Donc, ici, on va appuyer sur le bouton menu à chaque fois, et on va voir ce qui se passe ici sur l'écran. Donc j'appuie une fois sur le premier menu et nous avons, eh bien voilà, justement, euh, dynamique ESA. Donc ce sont les fameuses trois positions. Je crois qu'il y en a, voilà, après un casque. Donc je vais venir du début. Donc soft, ça veut dire, euh, bah, soft, ça veut dire euh, doux. Normal, bah, c'est entre les deux. Et hard, ça veut dire euh, dur, dans des suspensions un petit peu plus dures. Donc c'est en fonction de ce qu'on veut et de ce qu'on aime comme confort. Ensuite il y a choisir un casque, ça veut dire que c'est pour un pilote, avec une personne sur la moto, ou bien un mode, le pilote plus des bagages, ou bien encore un mode avec deux pilotes. Et donc là, euh, il, va, euh, il va sélectionner, choisir le mode qui correspond le mieux, si on est deux ou si on est seul, ou si on a des bagages ou pas. Voilà, donc ça c'est un des premiers menus. Donc je vais remettre sur normal, pour ça je me mets avec la petite molette sur le mode normal et j'actionne comme je disais tout à l'heure en faisant, hop, pour sélectionner. Voilà, alors je réappuie sur menu pour voir la plage suivante. C'est la plage info, alors là il y a ce que l'on veut avoir sur l'écran. Donc la consommation moyenne, voilà, si je fais, elle va s'afficher à droite. Ou bien euh, l'autre, c'est consommation, euh, je pense, en réel. Et l'autonomie, c'est ce qui me reste à parcourir. Donc selon ce que je veux voir affiché à droite, je sélectionne ici dans l'info. Ou alors je veux plutôt voir la vitesse ou bien la température, ou bien la pression des pneus, ou bien encore un chronomètre, ou bien la durée du trajet, ou bien la date, ou bien le niveau d'huile, ou bien la tension, ou off si je ne veux rien avoir. Voilà, c'est tout ce que je peux choisir pour qu'il apparaisse sur la partie droite du panneau au milieu. Voilà, donc là je vais choisir... L'autonomie, ça m'intéresse plus de savoir combien de kilomètres il me reste à faire, en tout cas pour le moment. Donc je le sélectionne et comme ça je sais qu'il vient se positionner ici, à droite. Alors je parcours le menu suivant Martin. Alors ici c'est le voyage, c'est ce que je vous disais, euh, le fameux trip 1 ou trip 2 qui se trouve euh, ici. Donc là euh, c'est le hasard qui est comme ça. Donc, le trip 2, j'ai fait 386 km. Je pourrais euh, aller sur trip 1. Et euh, il me mettrait euh, le nombre de kilomètres que j'avais sélectionné. Voilà. c'est pas très intéressant. Enfin, en tout cas, pour le moment. Et trip automatique, c'est... Euh, voilà, il va choisir lui-même le nombre de kilomètres parcourus euh, selon, ses, selon son souhait. Donc, euh, voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais bon, c'est pas euh, un menu super intéressant. Le menu suivant... Navigation, ah, ça, ça par contre c'est sympa parce que ça a à voir avec euh, le GPS ici. Donc euh, annonce, c'est si je veux avoir euh, une voix qui m'annonce quand je dois aller à droite, à gauche, euh, etc. Mode silence, évidemment, donc c'est si je veux pas avoir de son. Et écran éteint, si je veux avoir l'écran éteint du GPS. Voilà, vous voyez il est éteint. Si je veux le rallumer, je me mets... Je le réenclenche et je me mets au silence. Donc, en fait, je sais opérer sur le GPS ici avec la molette ici. Donc, je ne dois pas aller systématiquement avec, euh, avec le doigt. Donc, ça, c'est quand même précieux. Voilà. Alors, le menu suivant, c'est les poignées chauffantes. Ça, en hiver, à mon avis, je serais content de les avoir. Euh, donc les poignées chauffent pour avoir euh, chaud euh, aux mains. Et donc là, je peux régler la température. Donc euh, ici, il y a un trait Et rouge. Faut de. Pas que ça brûle. Faut pas que ça brûle. Non. Donc je verrai en fonction de l'utilisation quel sera le mieux. Si c'est une barre, deux barres, trois barres, en fonction évidemment euh, de la température. Menu suivant. C'est la même chose. C'est chauffant, mais c'est pour le siège, pour avoir mes petites fesses au chaud pendant l'hiver, et eh bien je peux chauffer le siège avant, mais aussi le siège pilote, enfin copilote, celui qui est derrière passager. Mais ça, c'est lui qui peut le faire lui-même, je vous le montrerai après. Euh, il a un petit bouton sur, son, sur le côté de son siège et il peut lui-même actionner euh, l'allumage du, du chauffage ou pas. Voilà. Et pour le pilote. C'est ici que ça se passe donc les poignées chauffantes les sièges chauffants et puis nous avons l'audio que nous avons vu tout à l'heure le fameux audio avec euh, euh, voilà on actionne avec le haut-parleur avec le son si je me mets sur son voilà l'eau ou sur auxiliaire enfin voilà c'est un peu comme sur une un peu comme sur une radio voilà. Donc, si je veux me mettre sur haut-parleur, j'actionne haut-parleur, comme tout à l'heure. Je me mets sur on. Attention, Martin, il va peut-être y avoir de la musique. Ici, si on veut simplement couper le son ou rallumer le son. Et là, on est tard. Parfait. Alors, le menu suivant, ben voilà, on a vu tous les menus. On est revenu au tableau... Euh, de départ avec euh, la radio et puis nous allons euh, dans la vidéo suivante parler du navigateur qui se trouve ici le bmw motorad navigator 6